Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Quelle stratégie avez-vous euh, en termes de placement et d'investissement Quelle place occupe l'immobilier dans votre patrimoine Ce sont les questions qu'on va avoir dans cette vidéo avec, euh, comme souvent, un appartement que je vais vous montrer euh, en vidéo. Un appartement qui a été euh, acheté par un couple de Français expatriés en Belgique. Euh, bonjour à vous, Alexandra et Romain. Et donc une, euh, une citation que j'aime bien. « Si vous pensez que l'éducation c'est trop cher, eh bien essayez l'ignorance. » Euh, une citation, je crois, de Derek bock Et en fait, il est vrai que bizarrement, l'école ne vous apprend jamais à bien gérer vos finances, à connaître les, les ficelles, à vous parler ne serait-ce que d'immobilier, puisque tôt ou tard dans votre vie, que vous décidiez d'investir ou pas, vous serez confronté à ce sujet, ne serait-ce que pour savoir si vous allez acheter votre résidence principale ou pas. Là, j'en profite pour vous montrer l'appartement, il est en cours d'ameublement. Euh, par exemple, savez-vous que euh, si vous êtes déjà propriétaire d'investissement, d'appartements de, de, loués en location non meublée, les loyers sont des revenus fonciers qui viennent gonfler vos revenus euh, euh, généraux et donc ça vient gonfler votre imposition. Alors que le simple fait de le meubler, et il existe des solutions euh, bah, pratiques pour ça, comme c'est le cas ici, eh bien, ça fait que vos loyers vont être déjà plus conséquents puisque vous meublez et surtout, ils vont sortir de vos revenus généraux pour tomber dans une autre catégorie. Euh, tout ce genre de choses, l'investissement immobilier, c'est un des piliers les plus sûrs aujourd'hui pour, euh, bah, pour assurer ses vieux jours, pour, euh, pour avoir un complément de revenus, pour euh, léguer à ses enfants. Là encore, on ne vous apprend pas vraiment comment faire. Euh, pour défiscaliser spontanément, on se jette dans l'immobilier neuf. Or, eh bien, sachez que l'immobilier ancien est souvent plus pertinent et plus efficace, en tout cas, il peut être tout à fait combiné à l'immobilier ancien, sauf qu'on ne vous en parle jamais et c'est un jargon euh, comme le déficit foncier qui ne euh, bah, veut pas rejeter grand-chose aux oreilles du, du grand public. Euh, tout ce qui est euh, placement, euh, alors même non-immobilier, euh, l'assurance-vie, pareil, c'est le, le couteau suisse, euh, c'est un, un des investissements préférés des Français aussi, très efficace. Sauf qu'il existe d'autres genres de supports qui sont bien plus efficaces en termes de, de rentabilité et également pour transmettre avec des sommes beaucoup plus conséquentes que les contrats d'assurance-vie pour pouvoir transmettre hors, hors, hors frais de succession. Toutes ces techniques, ça peut vous être euh, soit enseigné par des, des conseillers, typiquement des conseillers en gestion de patrimoine. Là, pareil, des fausses croyances peuvent vous faire penser que c'est réservé au patrimoine aisé. Eh bien, pour avoir discuté tout dernièrement avec un, un CGPI, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, il a, il a dans ses panels de clients euh, de t -t -t toutes sortes de revenus, que ce soit du, du revenu minimum, que ce soit des revenus très aisés. Et à chaque fois, il y a des pistes d'optimisation à faire. Euh, si tant est que vous ayez l'information. Donc, en fait, l'idée, voilà, c'est vraiment de vous faire de vous faire conseiller de bien être entouré, de regarder vos finances, d'avoir en tête ce, ce cadran qui est donc l'immobilier, le long terme, le court terme. Et le moyen terme est d'aménager vos finances par rapport à ça, d'avoir cette stratégie eh d'épargner de, de, de, ou d'investir régulièrement avec les, avec les budgets que vous avez. Et c'est en cela que vous allez pouvoir contribuer, créer votre indépendance financière. En tout cas, vous éviter parfois des déboires, chose qui n'est finalement pas toujours compliqué de faire si tant est que vous avez les bonnes informations. Voilà l'objet de cette vidéo et ici ben, vous voyez c'est un appartement euh, tout simple euh, dans l'ancien, dans une grande ville qui va prendre de la valeur parce qu'il est bien placé, qui va être exploité sous forme de colocation parce que c'est un bon moyen pour euh, optimiser un rendement. Et bien tout cela, ça fait partie voilà de, de, des stratégies que vous pouvez assembler avec d'autres qui vont répondre à des, à des choses plus court-termistes pour le coup. Donc euh, voilà, moralité, est-ce que vous aussi vous intéressez à vos finances, ce qui est euh, bah, basique, est-ce que l'école ne vous apprend pas hein, Très bizarrement, c'est comme si on voulait euh, bah, voilà, vous éviter de... de... De, de, de prendre soin d'une des choses les plus importantes dans votre vie, qui sont les finances, que sont l'immobilier, que sont les placements, que, que, qui est l'argent que vous avez tôt ou tard gagné après vos études. Donc, puisque ce n'est pas le cas, ben prenez les choses en main et faites-le vous-même en vous formant, en vous informant, en lisant et en vous faisant conseiller. Voilà, par des personnes idéalement indépendantes qui n'ont rien à vous vendre une fois que leurs conseils sont terminés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour voir la suite de ce que va donner cet appartement pour avoir éventuellement des, des, des conseils plus précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires ci-dessous. Et pareil, si vous voulez que je vous ouvre mon carnet d'adresses, vous pouvez me solliciter aussi ou me joindre sur contact.investirallon.fr pour découvrir ces techniques souvent méconnues du grand public ou ces conseillers qui peuvent grandement améliorer vos finances et finalement votre vie. A bientôt dans les prochaines vidéos.